Salut, moi c'est Laurence LH et je suis chef de pratique chez Anecdote pour leur service de gestionnaire de communauté à la carte. Et aujourd'hui, je vous explique pourquoi la majorité des entreprises n'obtiennent pas de résultats de leur présence en ligne. Mais bien souvent, ça vient juste du fait qu'ils n'ont aucune stratégie de contenu, une image de marque qui se résume à un logo, pas vraiment de compétences graphiques c'est pas non plus des pros en rédaction. Pour vous aider avec ça, on a créé un service de gestionnaire de communauté à la carte qui prend en charge la stratégie, la création de visuels, la rédaction et l'exécution. Une bonne présence web, ça sert à renforcer votre image de marque, créer plus de livres pour votre entreprise et surtout à vous positionner à titre d'expert dans votre communauté. Pour ça, contactez-nous pour enfin rentabiliser votre présence sur les réseaux sociaux.